Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la météo de l'IMO. Je suis là pour faire la pluie et le beau temps sur tous vos projets immobiliers. Futur acquéreur, actuel vendeur, amateur d'immobilier ou simple curieux, bienvenue dans la météo de l'IMO pour tout savoir sur les dernières tendances du marché. Une carte de la France plutôt ensoleillée dans son ensemble avec quelques intempéries de part et d'autre de l'Hexagone sur la côte Est et la côte Ouest. De façon générale, la province a plutôt le vent en poupe. Et oui, après deux confinements, les ménages ont besoin de grand air. Dans la partie nord-ouest, pour commencer, le ciel sera couvert et parsemé de petites éclaircies plutôt encourageantes. On a d'abord Lille à 2968 euros du mètre carré, Dunkerque à 1502 euros du mètre carré, Le Havre à 1948 euros du mètre carré et enfin Brest à 1489 euros du mètre carré. Le vent soufflera cependant sur Nantes et Rennes avec des chutes de neige allant jusqu'à la frontière espagnole. On a d'ailleurs une maximale à Bordeaux à 4499 499 euros du mètre carré. Paris sera soumis à de fortes rafales de neige. Attention au risque de verglas dans la couronne, on est à 11 000 euros du mètre carré et une hausse du prix du mètre carré de 4% sur les derniers mois. Dans le centre, les températures sont clémentes avec de belles éclaircies, voire un temps très Très ensoleillé. À Limoges par exemple, le temps est bon, le ciel est bleu, on est à 1286 euros du mètre carré. Le soleil traverse donc la France dans sa diagonale où les températures sont douces et chaudes. Dans le quart sud-est maintenant, le temps est beaucoup plus humide avec des risques de neige notamment à Lyon où on est à 4490 euros du mètre carré. À Grenoble, Montpellier, Marseille et Toulon, le temps sera pluvieux avec des prix allant entre 3000 euros et 4000 euros du mètre carré. Allez, direction maintenant l'île de beauté, la Corse où le temps est humide pour une fois et plutôt pluvieux où on est à 3700 euros du mètre carré. On reste toujours sur les îles direction l'outre-mer avec un temps relativement calme et ensoleillé. Du côté de la Réunion, pour commencer, où on est à 2290 euros du mètre carré, et en Guadeloupe avec 2500 euros du mètre carré. Alors, ces températures et ce tour d'horizon vous ont motivé, inspiré Rapprochez-vous donc de votre conseiller Simi Immobilier pour lui parler de votre projet. Demain, nous fêterons les pierres. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt pour une météo limo avec Simi Immobilier.